Bonsoir et bienvenue pour notre deuxième séance de sophrologie issue du programme Mieux vivre son cycle menstruel avec la sophrologie. Lors de notre précédente vidéo, nous avons créé ensemble votre lieu ressource, votre sanctuaire de femmes. J'espère que vous vous êtes laissé emporter par votre imaginaire, par votre imagination et que vous avez pu vous inventer un lieu magnifique, rassurant et réconfortant. Ce soir, je vous propose de partir dans votre sanctuaire qui ne sera éclairé que par la lumière des étoiles tout simplement parce que demain aura lieu la nouvelle lune et à la nouvelle lune, l'astre est invisible dans le ciel parce qu'elle n'est plus du tout éclairée par les rayons du soleil. Cette nouvelle lune correspond à une période de repli, une période de repos et une période d'introspection et c'est tout à fait ce que nous pouvons vivre lors de notre période menstruelle, lorsque nous avons nos règles. C'est pourquoi ce soir, j'ai choisi de vous offrir une séance de sophrologie pour que vous puissiez apaiser le corps, vous sentir euh, le nettoyer, le purifier. Une séance qui va vraiment vous aider lors de votre période de règles. Lors de cette phase de notre cycle, euh, nous vivons pour certaines de très vives douleurs, et je ne parle pas seulement euh, des pathologies comme l'endométriose ou les syndromes d'ovaire polykystique. Non, tout simplement, on peut avoir des règles douloureuses ou trop abondantes, irrégulières, et ça c'est très compliqué à gérer quand la douleur s'en mêle. C'est vraiment difficile à vivre. On peut avoir... Euh, des crampes très intenses dans le bas-ventre qui peuvent irradier jusque dans le dos, jusque dans les jambes. On peut avoir des nausées, des vomissements, parfois des diarrhées pour certaines. Et ce n'est vraiment pas une période facile, facile. Ce que l'on ressent très souvent lors de cette phase menstruelle, c'est un besoin de repos, un besoin de solitude, un besoin euh, de revenir à soi-même de purifier son corps, on a très souvent envie de, de se nettoyer plus que d'habitude, on a envie qu'on nous laisse tranquille. Et ce soir, la séance de sophrologie que je vais vous proposer, qui sera encore une fois en deux temps, une partie relaxation dynamique et une partie sophronisation, va vous permettre non seulement d'apaiser vos douleurs, mais également de vous ressourcer, de vous relaxer complètement, de relâcher les tensions, qu'elles soient physiques ou mentales. Je ne vous fais pas attendre plus longtemps, place tout de suite aux exercices de relaxation dynamique. Nous allons donc pratiquer cette relaxation dynamique debout pour les trois exercices que je vais vous proposer. Vous allez inspirer par le nez, retenir le souffle, abaisser la nuque et pomper les épaules en direction des oreilles. Les bras restent bien tendus Et vous tendez les bras, vous soufflez, vous relâchez, comme si vous lâchiez vos tensions devant vous. Accueillez vos ressentis, faites le tour des épaules de la poitrine. Et puis vous inspirez de nouveau, bloquez le souffle, abaissez la nuque, pompez les épaules. Plusieurs fois de suite, les bras bien tendus. Et vous tendez les bras, ouvrez les mains, soufflez en relâchant, relâchant les tensions. Sentez le haut de votre cage thoracique qui se relaxe, la poitrine qui se détend. Une dernière fois, vous inspirez. Vous retenez votre souffle, tendez les bras, pompez les épaules en direction des oreilles, autant de fois que vous le pouvez. Ressentez la chaleur provoquée dans les trapèzes, tendez les bras, ouvrez les mains, expirez à fond et relâchez. Relâchez vos tensions. Accueillez vos ressentis, peut-être des ressentis de calme, de relâchement musculaire et nerveux. Je vais vous proposer à présent un exercice pour apaiser le ventre, pour détendre la zone pelvienne, abdominale et lombaire. Vous allez abaisser les genoux, inspirer par le nez, bloquer le souffle. Et faire des mouvements de va-et-vient d'avant en arrière avec votre ventre. Le ventre se creuse, se gonfle, se creuse, se gonfle. Et vous allez relâcher, soufflez bien à fond. Redressez-vous en douceur. Accueillez vos ressentis. Une fois, vous inspirez par le nez, vous fléchissez légèrement les genoux, et vous faites des mouvements de va-et-vient d'avant en arrière avec le vous expirez, vous relâchez, accueillez la détente qui s'installe en vous. Une dernière fois, vous reprenez la position, genoux légèrement fléchi, le dos droit. Vous avez inspiré et vous faites des mouvements de va-et-vient avec le ventre. Et relax, expirez tranquillement, reprenez votre souffle. Surtout, veillez bien à pratiquer cet exercice à votre rythme, avec le mouvement du ventre qui vous convient, surtout si vous souffrez d'endométriose, comme c'est mon cas. Agissez toujours en douceur. À présent, vous allez pratiquer un exercice que j'aime énormément, qui s'appelle le prana. Visualisez devant vous une sphère de lumière dorée. Vous inspirez en ouvrant les bras, vous les tendez devant vous. Vous saisissez votre sphère lumineuse de calme que vous amenez à votre cœur. Et puis vous soufflez, vous ouvrez de nouveau les bras pour diffuser ce calme en vous et autour de vous.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 Et autour de vous, laissez entrer ce calme dans votre tête, dans votre corps. Et une dernière fois, vous recommencez, inspirez en ouvrant les bras, saisissez votre sphère de lumière devant vous, faites-la entrer dans votre cœur, dans votre plexus solaire, et soufflez, diffusez-la, à l'intérieur comme à l'extérieur. Et relax, reprenez votre souffle, accueillez vos ressentis et portez une main sur votre cœur pour ancrer dans votre conscience et dans votre corps ces ressentis très agréables pour fixer le calme à l'intérieur de vous. Tenez votre main sur le cœur, autant de temps que nécessaire, et puis vous relâchez, et vous prenez pleinement conscience de votre corps détendu. Les exercices de relaxation dynamique sont à présent terminés. Je vais vous inviter à vous installer sur votre lit ou sur le canapé, comme vous le souhaitez, à vous couvrir. Et encore une fois, à veiller à ne pas être dérangé lors de cette sophronisation. Vous êtes à présent allongé, confortablement. Vous avez pris une position agréable, sans tension. Vous vous laissez porter totalement par le support qui vous accueille. C'est comme si votre corps et votre matelas ne faisaient plus qu'un, pour que vous vous sentiez flotter. Si vous étiez en apesanteur Et je vais vous demander d'imaginer Tout votre corps allongé De le visualiser dans son ensemble Voyez votre position, voyez comme vous êtes disposé sur ce support qui vous accueille. se diffuse dans vos pieds, de vos orteils jusqu'à vos talons, et puis sa douceur gagne vos chevilles qui s'assouplissent, elle détend vos mollets, vos genoux et vos de vos jambes détendues. Guidez cette lumière de détente à présent dans votre bassin. Laissez-la envelopper vos hanches, vos muscles fessiers, votre périnée, Laissez-la emplir de douceur à présent toute votre sphère intime. Votre vagin, votre utérus, vos trompes, vos ovaires. Sentez la partie sacrée de votre corps être agréablement relâchée, apaisée, Guidez votre détente, votre lumière douce, maintenant dans votre ventre qui s'assouplit au fil de vos respirations. Laissez cette lumière monter dans votre poitrine, envelopper votre cœur, se diffuser jusqu'à la base de votre cou. dans vos clavicules. Sentez votre buste détendu, relaxé. À présent, votre lumière de détente enveloppe vos mains, vos poignets, avant-bras, vos coudes, le haut de vos bras jusqu'à vos épaules et vos trapèzes. Sentez vos épaules s'abaisser davantage comme si elles étaient attirées en direction du sol. conscience de vos bras et de vos mains, détendus, parfaitement calmes et relâchés. Votre détente se diffuse à présent dans vos reins. dos s'étaler, s'élargir, ne faire qu'un avec le support qui vous accueille. Relâchez tous les muscles de votre colonne vertébrale, un à un, chaque étage de votre colonne, de votre coccyx jusqu'à vos cervicales, à la base de votre cran. se diffuse de la racine de vos cheveux jusqu'à leur pointe, comme une caresse dans votre chevelure, puis votre visage se détend, votre front, vos sourcils qui s'étirent vers les temps. Vos pommettes les ailes de votre nez relâchez vos joues desserrez vos mâchoires puis vos dents ressentez votre visage parfaitement relâché ressentez tout votre corps globalité, relaxée et dans cet état de relaxation profonde, dans lequel vous vous sentez apaisé, en sécurité, vous êtes protégé par votre cocon de lumière dorée, Vous êtes sur le chemin de votre sanctuaire de femme, Le paysage n'est éclairé que par les milliers d'étoiles au-dessus de vous. La lune s'est retirée pour mieux revenir d'ici quelques jours. Avancez sur votre chemin en toute sérénité. Vous êtes en sécurité. vous approchez de votre source à présent, déjà vous pouvez entendre son bruit rassurant, peut-être la vapeur chaude qui s'en dégage, vous y êtes. Vous êtes vêtue d'une magnifique robe rouge. Peut-être est-elle rouge sang ou bien un bordeaux. Laissez venir à vous sa couleur. Maintenant, asseyez-vous sur votre muret de pierre. Sentez sur votre peau la température ambiante Est-elle douce Est-elle chaude Sentez une légère brise sur votre peau Humez les parfums de la nuit Dans l'eau chaude de votre source Mettez d'abord un pied Puis l'autre Allez à votre rythme Votre magnifique robe rouge ne fait plus qu'un Avec vous Et avec cette source C'est un moment de douceur Rassurez-vous, vous ne craignez rien, vous êtes en sécurité, c'est votre sanctuaire. Laissez-vous porter par l'eau chaude, laissez-vous flotter totalement et ressentez le bien-être s'accentuer avec la caresse très douce de cette eau. Et je vais vous demander à présent de focaliser votre attention sur les zones sensibles de votre corps lors de vos menstruations. Peut-être est-ce votre ventre, votre vulve, votre dos ou encore vos seins ces zones sans les réveiller, il s'agit simplement d'établir une carte de votre corps, d'accueillir ces zones sensibles, sans jugement, sans appréhension. Elles font partie de votre vie de femme et c'est très juste ainsi. Imaginez que chacune de ces zones devient plus sombre et que sur vos expirations cette couleur sombre quitte votre corps que l'eau de votre source l'emporte loin de vous prenez le temps sur vos respirations profonde et régulière pour nettoyer, purifier chaque endroit de votre corps qui en a besoin. Ses toxines et de ses douleurs. Votre robe rouge est à présent devenue rose. Continuez de respirer profondément et fixez votre attention sur la couleur de votre robe. Plus vous respirez calmement, plus elle s'éclaircit, et plus elle s'éclaircit, plus votre corps s'apaise, plus vos douleurs diminuent, et plus vos douleurs diminuent, plus vous flottez dans le bien-être. sur chacune de vos inspirations longues et profondes l'eau de votre source monte le long de votre corps et sur chaque expiration elle emporte en descendant un peu plus de la couleur rouge de votre robe apaiser un peu plus votre corps. Relâchez. Vous êtes de plus en plus Purifiées. Où en sont vos douleurs Sont-elles totalement calmées Fixez votre bien-être Avec toute votre douceur, tout l'amour que vous pouvez vous porter Venez poser l'une de vos mains sur votre cœur Et maintenez-la à cet endroit Tant que vous ressentez ce bien-être Sur vos inspirations, vous augmentez le calme L apaisement et sur vos expirations, vous le diffusez et le fixez dans votre corps, votre tête et votre cœur. Imaginez-vous ce soir, demain, dans quelques jours, avec cette même sensation de bien-être, de plénitude et d'amour pour vous-même. Souvenez-vous que vous pouvez l'activer à n'importe quel moment, simplement en plaçant votre main sur votre cœur. Votre corps se souvient de ce qui est bon pour vous il saura reconnaître ce geste comme un besoin de réconfort, en cas de douleur ou de moments inconfortables. Vous allez à présent pouvoir revenir à votre réalité, retrouver votre respiration dynamique si vous m'écoutez en journée, vous laisser glisser dans le sommeil pour une merveilleuse nuit de...